Bonjour et bienvenue dans cette ouverture de Teen Box Doré. Je suis à la recherche d'une carte de dieu Égyptien. Vous savez laquelle Celle qui me manque pour ceux qui me suivent. Pour les autres, ben c'est dans le titre. Je cherche rats. Les dragons et les deux rats. Et malgré euh, mes tentatives infructueuses concernant la trouvaille de cette carte, je me dois dans l'obligation d'en racheter une en espérant l'avoir. La chance sera-t-elle de mon côté Oui ou non, on va bien le savoir tout de suite. Alors on va l'ouvrir si on y arrive sans ongles. Du coup, on va utiliser un truc qui peut s'ouvrir sans ongles. J'invoque, le ciseau magique Du coup, on va lui niquer sa grand-mère. Tiens, prends ça. Et voilà. Nice. Alors, on va même jouer la jouer fine. La première carte qu'on ouvre en dernier, c'est Exodial, défenseur légendaire que je n'avais pas encore. Et on ouvra ça en dernier. On va se garder le suspense jusqu'à la fin. On va sortir les méga packs. Et on va commencer par regarder les méga packs. C'est parti. Premier Mega pack. Ouvre-toi. Nous avons 3 trolls trollants. Ah L'union de la super équipe des forces des potes. Le maître des cristals. Le cheval lièvre. Bonjour Thierry. Cheval et lièvre rouge hâtif. Tu veux un cheval ou un lièvre pour sauter comme ça Le choix du donneur. Il est curieux de savoir les cartes que j'ai. L'opératrice de sauvegarde. Survivant de l'héritage du monde. Dragster de l'OB FA. Colosse dragon du tonnerre. Cyber dragon seager. Ah, ça c'est bien par contre. Équipe 2 pour 1. Assaut de l'air, espace aérien, zéro espace. La chimère diplexée. Salamandre suri. Et. Ah non, il en reste encore une. Lutin, tranchant, mangeur de coton. Et la, la dernière, c'est une ink. C'est Dragas, bête gladiateur. Bon, tant mieux parce que la Dragas, je, je vous la voulais. Je voulais cette Dragas. Après, là-dedans, ce que je recherche principalement, ça va être du Crozedia et du fourrure. Alors, il faut y voir ce qu'on va avoir d'autre. Le Promptocorn, Mandragor Farstar, Légion Dragunité, Léonis Crozedia que j'ai déjà. Euh, être un ours gookie, laisser tomber sans cœur. Je ne connaissais pas celle-là. Je ne connaissais pas du tout. Hein. Lorsqu'une ou, Lorsqu ou plusieurs cartes face recto sur le terrain et ou dans le cimetière sont ajoutées à la main de votre adversaire par un effet de carte, regardez sa main et aussi bannissez les cartes ajoutées. Toutes les cartes du moment, si sont... on okay. Ouais. Why not euh, Trappe du réseau. Ah, bien. Sorcière cyberse. Froline Vampire, ok. c'est vraiment on a écrit Froline. C'est ouais bon, c'est en français, je me on sait jamais. Euh, Maximus Crozedia, Dina Héros Mère Sourure, Décharge Dragon du Tonnerre, Collectionneur de jetons, Brave Galactique, Dino Lutteur Capaptera et Résistance Interrompue. Ok, pour l'instant ça va. Quelques bêtes Crozedia et Mère Sourure. Ce que je recherche donc, donc c'est tout. Cool. La suite. Allez, ouvre-toi wow. Yes Alors, nous avons... L'épée solitaire... ouais, pardon. L'épée solitaire du poison. Guizarme, drague unitée, Daruma, combattant du feu. De feu, pardon. Monster, reborn, reborn. Congestionneur de blocs. Arène lumière, fast star. Le terrain fast star, donc. Oh. Gusten, le chevalier noble. Euh, assaut de l'air euh, manœuvre post combustion euh, post c'est ça danger oh Tsushinoko, yes Tsushinoko. assaut de l'air ah je cherche aussi les cartes danger donc assaut de l'air As ayate yes dino lutteur, ah oh, ça j'ai jamais vu sister gokipol réveil de vampire Claire galactique c'est quoi celle là Sagita, magie. Maginal, merci Ok, c'est Paris, je ne connais pas celle-là. Merceau, Nice. Et Dino Luther, et Raptor. Ok, ça a fait un bon petit paquet de cartes vincent patoche. On termine avec l'espoir d'avoir le fameux Dragon Eldorra. On touche du Tyrion. Un petit. Porte ma chanson, un bisou sur le dos. C'est bien, bravo le chat. Alors, Exodia, le défenseur légendaire. Magicien sombre du Chaos Max. Ok, on va les approcher un peu plus. Magicien sombre du Chaos Max, ok. Je tourne la tête à chaque fois. Migrateur dimensionnel. Monster Reborn. Allez, allez, allez. Dragon La dernière carte, quoi, putain, yes Voilà, on voit cette joie sur mon visage, c'est, je pense, la meilleure ouverture que j'ai, parce que c'est la carte que je recherchais à tout prix, du coup, je suis super content, super content, super content Et donc, c'est sur cette magnifique carte qui est une de mes cartes préférées, hein, mine de rien, qui, même si non, elle n'apparaissait pas dans le top 5, parce que, pour plusieurs raisons, déjà, elle n'est pas facile à jouer, il faut sacrifier 3 monstres, et en plus, ça bouffe tous ses points de vie, du coup, si j'ai monte la pète, ben derrière, t'es niqué mais c'est, voilà, je la voulais à tout prix pour la collection, et parce que je la kiffe à mort. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine ouverture. En tout cas, je suis super content, A bientôt, salut à tous